Ouf, on va se protéger du vent si tu veux bien Stéphane. Ouais, ça souffle ce matin, oui. La date 1487. Le lieu Le lieu, on est à, sur le château de Serraval, c'est la commune de Pratelio et Qu'est-ce qui se passe ici en 1487 Alors là, ce sont les sources génoises de l'époque euh, qui nous renseignent. Euh, euh, on nous dit que l'Office de Saint-Georges, qui à l'époque contrôle la Corse, place une garnison d'une vingtaine d'hommes, des militaires, ici dans le château. Et leur rôle, c'est de surveiller les confins du territoire d'un grand seigneur du sud, un Chinarchese, Juan Paolo d'Alegre, hein, qui peut mettre en danger la domination de l'Office de Saint-Georges sur la Corse. Donc la troupe ici est là pour surveiller les agissements de ce personnage. On a donc décidé de renforcer la présence militaire ici pour protéger le territoire. Ceci étant, ce château, il a une histoire, euh, une histoire très longue de plusieurs siècles. Elle commence euh, au début du Moyen Âge, puisqu'on on admet que la tour ici centrale a pu être bâtie vers les années 1050, et c'est un des grands châteaux importants d'une famille euh, très puissante au début du Moyen Âge, famille de seigneurs, qu'on appelle les Amondasques. Un château remarquable, pourquoi Parce qu'il est très présent encore. Ah oui, parce qu'il est bien conservé, on le voit donc au, au, à la fin du 15e siècle, les Genois l'utilisent encore. Alors en général, les châteaux, euh, comme ce sont des édifices militaires, ils sont souvent ruinés, hein, ah, soit oui. du temps des seigneurs qui se font la guerre, soit des génois qui vont en éliminer le plus grand nombre mmh. parce que ça les gêne, hein, ça met en... puis même au niveau symbole, c'était une oui, volonté de symbole, détruire sûr, complètement le, le, le, les châteaux. Euh, ou même il y a eu des révoltes anti hein, les, les gens se sont révoltés contre les seigneurs qui, à la fin du Moyen-Âge, étaient très tyranniques. Et celui-ci, il est relativement bien conservé, donc il permet d'avoir une idée de l'organisation d'un château fort en Corse au Moyen-Âge. Alors, la tour centrale. Un donjon, voilà, quoi Hein, qui, là, ont, est simplement conservé jusqu'au premier étage. Il faut imaginer encore deux étages de plus, peut-être une quinzaine de mètres de haut. Comme tout château qui se respecte, ben... Un rempart, bien entendu, comme dans tous les châteaux. Alors, un rempart euh, circulaire, polygonal. Un rempart qui y a encore beaucoup d'aménagements. On voit les, les meurtrières. Mm -hmm. Et puis, on voit un truc très intéressant, hein, cette espèce de marche à moitié de, du rempart et on voit que la marche se trouve juste au dessous d'une ligne de trous et ces trous eh bien à l'intérieur il y avait des poutres qui étaient fichées et les poutres débordaient à l'intérieur de l'enceinte et sur ces poutres on a reposé un plancher et c'était c'était le chemin de ronde pour pouvoir justement euh, voir l'ennemi arriver à côté de cette zone Là ici, on a un grand bâtiment qui est encore bien conservé. On imagine qu'il peut faire au moins deux étages. C'est ce qu'on appelle le logis seigneurial. C'est vraiment la résidence euh, du seigneur, avec au rez-de-chaussée euh, les écuries, peut-être la petite garnison qui lui sert de protection. De l'autre côté du donjon, on trouve et hein. on a deux petits bâtiments. On n'en connaît pas encore la nature. Peut-être si un jour on fait des fouilles, on... c'est des bâtiments annexes qui correspondent à, à l'aménagement du château. La Fagec va peut-être essayer de lancer justement un projet. Euh... La Fagec a beaucoup travaillé à la fin des années 80. D'ailleurs, si aujourd'hui le site est conservé, c'est parce que la Fagec a repris la base des murs qui était complètement déchaussée. Elle a aussi consolidé beaucoup la tour, la tour qui aurait déchaussé avait une citerne, hein, récupérer l'eau pour pouvoir tenir en cas de siège et puis elle a aussi consolidé le haut des murs. Et on aimerait bien faire l'opération qu'on a menée en Ampugnani, en Castanich sur le château de Lomito, un autre site important avec une équipe corso-italienne d'archéologues pour en savoir plus sur cet endroit. Et si vous voulez des informations supplémentaires, il y a un cahier de la Fagec exceptionnel sur ce thème c'est le numéro 214 200 et vous contactez la Fagec pour vous le fournir. Euh, Stéphane merci, si vous voulez venir ici, euh, balade familiale, 15 petites minutes de marche, on peut pique-niquer, on mmh. n'oublie pas de ramasser ses ordures. A euh, bientôt Stéphane, pour bientôt. une autre date et un autre lieu, peut-être ce fameux château de loup, pourquoi donc. pas, bon le chemin est par là-bas. A bientôt, salut